Alors regardez les mangues, les amis, alors ça c'est un rurepeo, c'est ça papa Et regardez à côté du Villa B. ça c'est ce qu'on a accueilli aujourd'hui, c'est juste énorme, regardez la différence, c'est énorme, regarde ça, juste magnifique. Et voilà, c'est ça qu'on vend en fait, ce sont des villabées C'est hyper hyper parfumé Donc voilà, si jamais vous voulez Vous savez comment faire Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Aujourd'hui un petit vlog tranquilo Entre vous et moi Nous sommes actuellement euh, fin décembre Je sais pas quel jour exactement on est et Voilà euh, pour cette euh, fin d'année Pour ce début d'année 2020 Je compte faire des vidéos pas trop réfléchies C'est à dire j'essaie d'être maintenant spontané avec vous Parce que je me suis rendu compte que lorsque j'essaie de réfléchir à des vidéos etc ben jamais je l'ai monté du coup j'ai énormément de rush dans cette carte SD là où ben j'ai pas eu en fait la motivation de les monter donc du coup j'ai décidé en fait de partager voilà mes journées juste comme ça en toute intimité Non pas en toute intimité Mais euh, voilà juste spontanément avec vous Sans réfléchir Et puis euh, j'espère que vous allez aimer Le programme de la journée Ben là je vais aller à Carrefour Aller récupérer quelques boissons J'ai vu qu'il y avait des promotions à Carrefour en ce moment Pour les fêtes de fin d'année Puis en même temps je vais aller récupérer mon cousin Emana Qui m'attend normalement euh, là-bas Et après ben, je vous laisse euh, avec la suite de la vidéo Dans ma journée Un Gros bisous et à très vite Ok voilà les amis, je viens tout juste de récupérer mon petit chocolat chaud juste ici. Parce qu'en fait on a fait une longue route. Et d'ailleurs je vous ai pas montré... Himana hey, bonjour. Je vous ai pas dit mais on va aller jusqu'à Papara. Himana Mana m'accompagne dans ce voyage là. Comme ça moi fait le ouais, je ne fais pas tout seul. Je vous ai pris euh, des biscuits ici. Et voilà pour le trajet. Donc euh, on se retrouve ben à Papara. Allez, ciao ciao. Bon les amis, donc là on se situe à Punaouya On est dans un est parc, ça. vous voyez le nouveau parc et tout bah, Je sais même pas comment ça s'appelle En tout cas, il y a une magnifique vue juste là Je sais pas si vous voyez ouais, Une vidéo dégustation <rire> Oh non, j'ai mal déchiré Atia, je suis photographe passionné depuis quelques temps. J'ai à côté de moi Teddy. On a fait une yes. séance photo là. C'est quand même pied. top. Hein. Ouais, super. Vous avez vu là, il y a des grosses surprises dans la photo. Ouais. Et n'hésitez pas, allez vous abonner. Teddy, yes. a photographie. Sur allez le site. De toute façon, je vais mettre mon Instagram yes. juste là. On l'a voilà, pour partager. Allez. Ciao. Puis, euh, ciao. À ciao. À la <rire> de piqûres de moustiques ouais c'est là on va bien ouais allez mais ça oh, c'est la rougeole c'est la rougeole ah ouais les amis je viens juste de voir en fait hyper beaucoup de monte un peu ah non mais vous vous avez vu mon dos, c'est énorme Non mais à peu près 20 piquets de moustiques. Voilà donc là on est euh, à Beach Burger pour aller prendre des burgers et ensuite on va à Papara pour manger avec mon petit papa qui nous attend à la montagne. Et puis euh, je vais lui cacher les piquets de moustiques parce que là, il va, il va se fâcher hein, s'il voit ça. Bon mais j'espère que ça va partir. Hein. Allez. Qu'est-ce que je dois en mettre dessus mon dos Mon oeil Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais nous on va aller en haut de cette montagne et vous pouvez voir que c'est recouvert par des nuages tout le long. Bon les amis, donc là, on est venu nous chercher avec le quad. Donc voilà le quad, hein. Ah, c'est chauffeur. Ouais, là, là, là on arrive là. Ok. Salut les amis, on est arrivé au paradis sur terre. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans les nuages. Il euh, y a mon papa qui est en train de travailler en bas. Et hey, maintenant on va manger. Franchement c'est un endroit juste euh, incroyable, c'est vraiment, c'est mon petit bout de paradis que je vous partage avec vous. On est venu ici pour aller cueillir des mangues, parce que comme vous le savez, ma soeur va partir à Hong Kong pour euh, Miss Chinese International. Et donc on fait des ventes de paquets de mangues de Villa B. c'est juste euh, extraordinaire cette mangue là. C'est hyper goûtu. il y a beaucoup de saveurs, c'est hyper juteux, délicieux, sucré. Enfin, c'est, je pense selon moi, c'est l'une des mangues la plus parfumée au monde. Et on va cueillir ça tout à l'heure, on va manger et puis... Euh, on va redescendre. Donc allez, c'est parti. Bon appétit. Bon les amis, je vous reprends que maintenant. Là c'est la nuit. Vous pouvez voir, il fait noir, il doit être 20h la passée Donc du coup on est parti cueillir les mangues Et je peux vous dire qu'on a risqué notre vie On a eu énormément de mangues, du coup c'est en vente Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à me contacter Sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube Sur tous les réseaux sociaux que vous voulez Voilà pour avoir le paquet, c'est à 2500 francs Les mangues lavées. Demain on va nettoyer les mangues, mais pour ce soir on va préparer notre maa Alors tout d'abord nous allons faire du poisson cru au lait de coco Vous voyez cette note de coco bah, Je l'ai dénoyauté Et je vais la casser, la râper et ensuite euh, extraire le jus et là en fait chacun aura son coco donc là il y a himana Gisla <rire> Qui lui est en train de décortiquer son coco En fait le miel est tout petit En fait je ne sais pas Là il y a mon père qui est en train de découper le poisson C'est du thon rouge papa ouais. Miam miam Regardez moi ça les amis Ah ouais, sashimi. sashimi et poisson cru c'est ça mmh. C'est trop beau Dans l'assiette ça ronce ça voilà, donc moi j'ai préparé le coco. Ça y est Emana yeah Il l'a vite fait Emana En plus, il... yeah, c'est plus gros à toi Ouais Montre un peu, comparé à moi. <rire> voilà Coco qui est en train de râper le coco. Yes Et je peux vous dire que c'est vraiment excellent. Regardez tout ça. Et plouf Avec le doigt. La technique, c'est qu'il faut râper et en même temps vous faites, faites des rotations à chaque fois. Et puis après, il y a le résultat. C'était le tuto cuisine de Coco Teddy. <rire> Ah oui les amis, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour avoir liké bah, ma dernière vidéo sur mon Instagram. Je faisais des TikToks et en fait, vous êtes beaucoup bah, à venir me rejoindre sur TikTok. Ça me fait super plaisir. Je commence à faire des TikToks, ouais, c'est assez spécial. Mais j'adore. En fait, c'est vraiment un univers complètement différent de ce que je poste sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, c'est un peu de danse et puis voilà, voilà. Puis donc merci voilà, pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si ce n'est pas encore fait. En cliquant juste en dessous. De me laisser un commentaire, de liker la vidéo et de partager la vidéo aussi si vous aimez bien. Et euh, les amis aussi, je voulais vous demander si ce genre de vidéo, ben, de contenu, ben, est-ce que vous aimez bien que je fasse en fait des vidéos où euh, je réfléchis pas trop, que je tourne en fait et que je reste transparent avec vous. Voilà, dites-moi si ça vous convient parce que franchement moi j'adore tourner ces genres de vidéos. Et, euh, les monter aussi, c'est plus facile pour moi de les monter. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo surtout et me dire en commentaire si vous aimez bien ce type de contenu. Comme ça je ferai plein, plein, plein d'autres. Voilà, ça va me motiver pour l'année 2020, donc je compte sur vous pour, euh, voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Miam miam, bon appétit les amis mmh, Super délicieux Bon appétit <rire> Super délicieux Ouais, donc euh, en fait j'ai dit ce qu'on va manger, donc ici on a du kaifan avec euh, une bonne tranche de viande, des frites, du sashimi tartare, voilà, avec euh, des carpes, des... des oignons verts, des cornichons, ici on a notre poisson créole coco. pressé par nous de rémane. On a le poisson frit avec euh, des oignons, ça c'est super excellent. Et j'entends pas. Et papa bah, bon appétit. J'attends pas. <rire> C'est bon, papa mm -hmm. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. Attends. Tu dis quelque chose Non Du temps frit avec des oignons. Ah oui, ça y est, j'ai dit. C'est du temps rouge, hein Excellent, trop bon. En fait, mon papa, il sait pas que j'ai pris ça, mais je vais le faire tester les deux, je crois. Oups Ne vous inquiétez pas. Voilà, papa. Tu l'étais fait goûter ça. C'est quoi c'est euh, du cidre de pomme aromatisé, ça c'est aux fruits rouges, je crois aux framboises, un truc comme ça. Tu fais avec le couteau Ah ouais, impressionné. Merci papa. Il ne peut pas encore boire celui-là. Tching tching. Tching. Tching. Bon appétit. Attends, ah. c'est au quoi alors papa Strawberry Strawberry, je crois que c'est framboise ou fraise. Dites-moi en commentaire, strawberry, framboise ou fraise. Ouh là, là, ma prof d'anglais, va m'engueuler. Cerise, je pense. Cerise. <rire> framboise, <rire> fraise, cerise, strawberry. Excellent. Waouh, il est 20h30, les gars. On mange tard, hein. a ah, terminé tard, oui. Ouais, on a fini tard de travailler. Il y a même pas les mangous les ah ouais bah je Alors. vous mettrai les mangues en story ou peut-être tout à l'heure Mais en tout cas je vais finir le vlog maintenant les amis Et puis euh, voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo ouais, N'oubliez euh, pas de liker commenter partager cette vidéo là Et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Il suffit juste de cliquer en dessous sur le bouton du bas Et sur ce il ne me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous Maruru, Nana et à bientôt les amis Ciao